Cas de séisme, vous avez pensé aux issues de secours pour le personnel de votre entreprise Mais... Pensez-vous à les vérifier régulièrement Pour vous en assurer, téléchargez votre checklist au www.martinique.cci.fr